Nous sommes ta nouvelle et camp. Ton clan. Nous sommes le plus grand clan français de la faction allemande. Nous avons un impact réel sur le cours de la guerre, tant par des mouvements stratégiques de nos troupes en tant que généraux que par nos performances en tant que simples soldats. Le secret de notre efficacité, notre chef fait le café. Si vous cherchez des partenaires de jeu talentueux et sympathiques, n'hésitez plus, rejoignez le Discord du clan, le lien est dans la description. Humour borderline requis, mais on prend les joueurs de tout niveau. On avait tous le niveau d'un crouton au début. Et si vous voulez pas manquer les meilleures parties et blagues des papillons, abonnez-vous